Bonjour, aujourd'hui dans J'irai jouer chez vous, nous allons rencontrer un chanteur que vous connaissez tous. Il est aussi comédien, scénariste, comique, doubleur, et vous ne le savez pas, mais c'est un vrai gamer. Alors je vous invite à venir jouer chez Tom Novembre. Ouf, c'est étages sans ascenseur, c'est sportif pour arriver chez Tom. On va voir s'il est là. Hello Tom. Welcome and bienvenue. Ah bah merci, merci de nous recevoir. Bah ravi, euh, voilà. oui, euh, <rire> c'est ton entre. On est ravis de te rencontrer. Moi de même. Parce qu'au départ je l'ai pas cru, mais il paraît que t'es un gamer. Bah ouais, ouais. De longue date, je suis un vieux geek, euh, comme on dit. Ça va bien. <rire> bon bah alors, tu nous en veux allez, pas, mais on vient dans ma jouer calme. chez toi <rire> et avec toi surtout. Allez. Je vous présente mon espace consacré. Ah, c'est ici ton entre-de-jeu Eh <rire> oui, dont le principal acteur est le canapé. Le meilleur ami du joueur, hein, le canapé. Oui, on peut et le dire. À quel vous pouvez rendre hommage, parce qu'à mon avis, il va bientôt rendre l'âme. Ah, <rire> et, il a bien vécu. Ah oui, il on a vu défiler des <rire> kilomètres de jeu. Alors, quel type de joueur es-tu euh, Polyvalent, j'ose croire. Euh, aguerri, j'en sais rien. Je suis plutôt un joueur de d'aventure. Je suis pas trop simulation euh, FPS, euh, la guerre, la guerre dans mon salon. Euh, voilà, ça, ça, ça, me, ça me fait pas voyager. Alors que dès qu'il s'agit de manipuler la marionnette et de dire mais c'est elle, c'est moi, moi c'est plus Zelda, Zelda que, que son Call of Duty droite, quoi. Ah ouais, je suis, euh, en ce moment, c'est plutôt Assassin's Creed, euh, Tomb Raider, euh, qui avait un peu, un peu de retard, hein, désolé. Excellent, Tomb Raider. Tout... Oui, oui, oui, plutôt, plutôt, plutôt bien, bien relancé. Et, et sur quoi tu joues alors Sur quelle machine euh, J'ai joué sur toutes, quasiment, euh, mais là, là, les Xbox ont rendu là. Mais là, là oui. Ah, as eu le fameux euh, Red Ring of Death Probablement. Si appelle, ouais. le, le, le, ah oui, oui. oui bah j'avais prêté, comme j'avais gardé la PS3, parce que je suis sur PS3, bah, ouais. écoute, là, tout, le, le, le Graal, il est là. Euh la PS4 que j'ai touchée récemment, PS3 matos de base. Je précise que c'est la première, euh, la première euh, que j'ai achetée. Euh, Elle n'a jamais voilà. lâché. Elle n'a jamais lâché. Sa petite sœur qui est en, en rodage, qui hein, vient d'arriver. La chouchoute. Euh, Comment tu la trouves voilà. oh, Prometteuse, prometteuse, mmh. euh, <rire> prometteuse. C'est le moins qu'on puisse. Et dire. tes jeux, tu les as ici bah, Voilà, la petite, euh, le tiroir de. Mais il n'y en a pas que là, hein, tu sais bien. Déjà, tu as une belle collection, là. Ouais, c'est des... Euh, je sais pas jusqu'où c'est du collector. Moi, c'est des bons souvenirs à chaque trou, ceux-là. J'en ai revendu, hein. Les éditeurs te donnent des jeux, ce pas les versions du commerce. Hein. C'est de l'avantage d'avoir pris de la bouteille. <rire> on se fait des relations, on a le droit à des petits bien, bonus. Bien. Euh, ça aide. Bon, ça, c'est du Blu-ray. Bah, encore que, tu vois, tu as toutes les, tous les livrets. Si vous ne savez plus comment on joue à... Euh, Banjo et, <rire> et ben vous me le dites, <rire> je vous envoie la notice. Ben voilà. ouais, et il y a plus... encore, tu vois, là, là je ne suis pas au taquet, là j'ai encore euh, ménagé un peu de place. <rire> ah t'es un vrai gamer, hein. ça, ça fait plaisir à voir. Hein. joue euh, beaucoup un peu euh... ouais, avant je jouais beaucoup j'y ai tué pas mal de nuits euh, voilà mais euh, maintenant je dirais j'ai passé j'ai transmis le flambeau à mon fils qui, est, <rire> qui a 17 ans euh, et qui disons est, est le mani manipulateur principal parce que maintenant les, les, les, les connexions sont super sensibles rapides etc moi je suis tu sais je suis un joueur d'origine c'est à dire qu'il faut appuyer fort il faut passer le briquet à toute vitesse et sur euh... les il faut, faut tourner la manette, faut bien tirer sur les <rire> sur les nerfs et sur les tendons. un tordons. bûcheron du jeu, quoi. Voilà. Donc, <rire> euh, donc du coup, euh, sur les combos, maintenant, je manque un peu de, de vélocité. Donc, euh, il y arrive mieux. Puis, il mémorise ça à toute vitesse. Le jeu de baston, un petit peu. Oui, oui, ouais, bien sûr. Oui, c'est toujours euh, là, les, euh, Ninja Storm, les trucs comme ça. Euh, ça, c'est joli. En plus, c'est spectaculaire. Tu vois bon, du, du Naruto général. Shippuden euh... ben Moi, j'aime je, je bien les mangas, j'aime bien les animés, j'aime bien toute cette culture nippone euh, métissée de, de, de culture américaine, de comics et, et autres. Moi, je suis parti de la, de la bande dessinée, si tu veux, et, et derrière Pilote et compagnie est arrivé euh, Pong mm. Ah, mais il y a des connexions, il y a des trucs à faire. Et puis quand tu vois les progrès que ça a fait en 20 ans, 25 ans, 30 ans... C'est vrai que c'est un peu la, la même culture tout ça, finalement. Bah, hein, ce qu'on appelle euh, la culture geek. Oui, oui, oui, oui. C'est pour ça que je me, me présentais comme étant un vieux geek. <rire> Honteux, peut-être, hein, parce que euh, voilà, c'était pas perçu. Mais on s'en rendait même pas compte d'ailleurs, je crois, à l'époque. C'était juste le euh, scène. Aujourd'hui, les gens kiffent sur le dernier euh, smartphone et, et autres. Nous, on kiffait sur la dernière Coleco Vision. Euh, moi, en tant que père, ça m'a toujours permis de garder un contact, euh, un, point, un point de départ de discussion. Vous jouez ensemble, après. Hein. Bah, Tu vois, par exemple, je ne vais pas toujours leur faire la pub, il euh, y a tu vois, Assassin's Creed, par exemple, euh, ou Yu-Gi-Oh Par exemple, à l'époque, on jouait aux cartes Yu-Gi-Oh euh, sur, euh, sur euh, la, la DS et... Euh, et du coup, il est allé euh, discuter, enfin, creuser l'Égypte ancienne. Il est super calé sur tous les, les dieux égyptiens anciens, la, la, la culture, la, les pyramides. Tu te dis, tiens, bon, c'est bien, on part d'un truc ludique, mais ça excite une curiosité. Mmh. Un ça, mesure, y a, de toute façon, il n'y a que les fondamentalistes mais... qui croient que le jeu vidéo rend idiot. Ouais, ouais, le ouais, ouais. Hein. ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> non, ça l'a ça rend, rendu observateur, euh, curieux. Quelquefois un peu nonchalant, alors pour les détracteurs, ok les gars, mais, euh, mais pas mais pas idiot sûrement pas. Euh, on m'a dit aussi que euh, il y avait un petit jeu, un vieux jeu, qui t'avait laissé un souvenir euh, oh, particulier. Ah euh, oh oui, mais ça c'est préhistoire. Ouais. Euh, c'était, euh, enfin, c'était sur Mega Drive je crois. Euh, euh, c'était comment ça s'appelait Flashback. Flashback. Flashback. C'est marrant ça, pourquoi, pourquoi flashback en particulier À cause, je crois, des, les, les, les mouvements du mec étaient bien. Enfin, C'était les premiers mouvements un peu réalistes. Prince je of suis, Persia, bien. il faisait des sauts, mais ça avait un côté encore donkey-kong, euh, si tu veux. Euh, là, je sais pas, les roulades, euh, mais en même temps, tu avais intérêt à être au pile-poil. Hein. Alors, tu sais que Flashback vient de ressortir en version HD Non, je ne savais pas. Eh ben voilà, je te le dis. Oh, putain. Et on te l'a amené oh, justement non. sur Xbox 360. Voilà, ouais, la machine a remonté le temps. Donc regarde. Allons-y. <rire> Hop. Ah, le décor maintenant qu'ils ont été complètement refaits. Oh la vache. Ah oh, la vache. Ah oui, alors c'est autre chose. Bon, ça a quelque peu changé, hein, pour l'instant. Ah ouais, là... On va voir... Maintenant, après, fondamentalement, jouabilité. Déjà, t'as vu, hein, au niveau graphique, ouais. ouais, ouais, ouais complètement bah... différent. Et 30... Combien 25 ans sont passés euh, On le voit pas, ans. mais 20, 20 ans. 20 20 ans, 20 ans. Un 13, 20 ans, ans. c'est pas long 20 ans. Puis en même temps, est-ce ça a été vu Donc ça y est, il est parti. On ne sait même pas comment il s'appelle, on s'en <rire> rappelle même. même plus. plus. C'était pas les. En plus, moi j'avais tendance euh... à, le, à le confondre. J'ai toujours tendance à le confondre avec Another World. Qui est sorti pour un quoi, peu dans les mêmes rien qui était un peu.. Euh... Oui, Oui, oui pareil euh, tu devais faire deux pas, pas pas deux et demi pas deux écart non pas 2,01 euh, etc. Non c'était le tout deux. par cœur. Ouais. Tu changeais d'écran, c'était du tout par cœur. Ouais c'est ça. Et sinon tu te faisais euh, tu, tu te retrouvais en poussière euh, en deux minutes. Ah la jungle. <rire> les plateformes, la jungle. Ouais, c'est pareil que... Le... Alors, ce qui doit être bien, c'est d'aller se faire un petit euh, remember, euh, dans, dans, dans « Remember » dans l'option les... euh, version Car tu as vu vos... qu'ils ont mis l'ancienne version, quand oui. même non Alors, hop, je... hop, je suppose que. Hop. Ouais. Attends, où je suis là Je peux monter Attends, C'est là, monter. faut que tu te souviennes. Mais 20 ans de mémoire, ah, le okay. jeu. Attends, par où je remonte Ah non, où je descends, je peux descendre vers le bas. Comment on fait pour descendre vers le bas Hop. Oups. Ah, ou je. Ouais, voilà. voilà. Faut... Attends, comment je remonte au-dessus Juste un petit peu, voilà. Ah, oui, être... d'accord, il voilà. faut être bon. Il <rire> faut être patient. Non, mais je note quand même tout de suite la maîtrise. Okay. On voit que c'est. Pourquoi p... il me l'a fait On voit que c'est ah, pas la quoi j'ai appuyé Ah, non, il le fait. J'ai même pas besoin d'un. Ah, t'as même pas besoin d'appuyer. En fait, il le fait automatiquement. Et là, j'ai trouvé mon holocube. Le <rire> holocube. Ouais, ouais. <rire> bah, non, parce mais que c'est flashback, c'est une histoire de mémoire, etc. Mais le, oui, oui, oui, oui. Je n'ai pas le temps t'expliquer tout ça, mais il faut que tu ailles à New La mémoire, de... hein, c'est putain un jeu de tu mémoire. Trouve, Yann, tu es en danger. Ok, Je passez. Hein, on, on passe, hein, on va pas tout déflorer, aux amis. Qui aurait envie de, de... de l'essayer c'est bon on hein. passe pas mais il est bon hein. Hop, juste la main. oui oui il ah, n'y a pas je... besoin de comment tu trouves les doublages euh, des, euh, des jeux Oh bah oh ça va ça c'est rien ne sera pire que dynasty warrior <rire> <rire> <rire> Mais bon, je pense qu'il y avait un, un profond deuxième degré euh, sur ce coup-là. <rire> euh, parce que oui, tu en as fait, toi, des doublets. Moi, j'ai fait un petit peu pour euh, Ruby pour d'ailleurs, à l'époque. J'ai fait deux trucs. J'avais fait les sept voyages de Valdo. je crois que ça, ça s'appelait. C'était ah, un marqué. jeu pour enfants. Euh, oui, parce qu'il m'a euh, pas voilà. marqué, celui-là. <rire> non, non. Et, euh, et après, j'ai fait un truc avec... Euh, euh, euh, Marie Trintignant, euh, c'était un très joli. Ça s'appelait Ceremony of Innocence. C'était un jeu de, de, un échange de courriers. Il fallait découvrir les... un point-and-click, on va dire. Euh, voilà. Euh, mais j'aurais bien aimé en faire d'autres. Euh... Attends, bah, on lance un appel aux oh, éditeurs ben, de jeux, aux éditeurs de jeux éditeur euh, jeu euh, qui. Euh, j ai j ai euh, les Cage, parce qu'il ne m'avait pas pris Le pour. Bah bon oui. Il va chercher des bons qui acteurs américains. Et, et, euh, et il prend pas des pas bons, des bons acteurs français. français pour les doubler. Ah bah oui, c'est lui. Euh. j'avais déjà croisé William Dupot, euh, mmh. des fois, euh... Bon alors ça, je ne sais tu l'as rencontré à fou. David Cage parce que si on dit Cage, ça l'énerve. David Cage, tu l'as rencontré à quelle occasion À la sortie de Beyond. Mais voilà, mais on est appelé à se revoir. Je voudrais aller visiter leur studio, c'est tout près ici. Quantic Dream, ouais. ouais. Beyond, t'as trouvé ça comment Parce que c'est une expérience de jeu bah, très particulière, là, pour le coup. Je comprends le côté tout, rien, on aime, on n'aime pas. Moi, je serais plutôt de chez ceux qui sont partisans curieux. Curieux, c'est en, en développement. Dans le même esprit, le Walking Dead. Ouais. Sur... Euh, ah ouais, je, je voulais t'en parler, justement. Ah, cette histoire de choix multiples, mm -hmm. là, tout d'un coup. Mais sur des questions graves. Tu connaissais euh... la série, si aimais oui, oui, comics, oui, oui, tu oui, aimais oui, oui. les comics, tu connaissais les comics aussi. Je suis la série en comics, euh, voilà. J'ai regardé la première saison en série, euh, et là, bon, voilà, on est allé voir le, le, ce que donnait le, le, le jeu euh, pas le jeu cher. C'est euh, euh, extraordinaire. Hein. Ouais, ouais. Mais, voilà, mais, euh, mais c'est prenant. <rire> à Raconté. Euh, tu parles de, de monde ouvert, euh, GTA 5, Grand Theft Auto. En termes de monde ouvert, c'est aussi... C'est bon, les mêmes éditeurs, donc je ne vais pas leur faire de mal de <rire> dire que j'aime moins que Red Dead, mais ça, c'est une question d'univers. Le côté, l'univers urbain, euh, la carrière dans le banditisme, moi, j'ai mon côté vieil idéaliste, moraliste, euh, humaniste, qui fait que... Alors, le dernier me paraît plus attractif parce que, euh, parce que il, est, il, me, il me paraît beaucoup plus de deuxième degré. Ouais, c'est anxiogène pour toi, en fait. Oh, disons que c'est moins, moins ludique, c'est moins des paysans. Mmh. Voilà. <rire> enfin, c'est des paysans, mais euh, tous des paysans. <rire> c'est pour ça qu'on peut tirer dans le tas. C'est mon d'urbain euh, contemporain, euh, effectivement, parodié dans une certaine mesure, donc encore mieux. Mais ça me fait mmh. moins rêver ou ça ouais, me ça déconnecte moins de ma réalité que, mmh. euh, je dirais, que... Voilà, un truc euh, Ratchet and Clank, euh, boing boing sur les planètes rigolotes euh, face à des robots idiots. Euh, voilà, bah, okay, je vais faire, un, je vais vivre un bout de dessin animé tout seul. Euh, voilà, tu vois, donc Jack and Daxter, Ratchet, ces trucs-là m'amusent plus vite. Alors, le bilan de ce flashback HD C'est ah bah, un petit goût de reviens-y, je dois admettre. Pour, pour un joueur, et puis pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est quand même un beau classique, donc euh, allez-y. façon de le découvrir. Ouais, ouais, allez-y et, et, et allez voir après l'ancienne version. Vous pourrez comparer et vous verrez ce qu'avec euh, parce que là ils n'ont pas cherché le must, mince. Euh, mais ils ont bien réactualisé leur histoire. De ce que tu m'as dit, j'ai pas l'impression que tu as été un, un grand joueur Nintendo. J'ai pas l'impression que tu vécu euh, bah, Super j Nintendo, Sega, NES, moi, j tout ça. J'ai Sega, la ah, première console. Plus Sega que, que la N64. Enfin, après, je suis passé à la N64, Gamecube. Euh, là, effectivement, je suis rentré dans l'univers Mario. Mais... mais NES, Super NES, non. ça pas été Non, ton... ça n'a pas été ma... Toi, c'était plutôt quoi Master System À ce moment-là, c'était plutôt euh, rien du tout ou, ou, ou ordi. Et foutre sur ordi, euh, essayer de voir ce qui se fait. Voilà. J'ai une période creuse où ouais, <rire> je que je travaille beaucoup. Bah oui. Euh... T'as gardé un peu des anciennes consoles Oh bah, je suis fils d'antiquaire, donc moi, <rire> ouais, euh, je dirais, on ne jette pas comme ça. Et, et la civilisation du gâchis, euh, ça n'a pas été mon, ma culture. Si tu veux, je te montre. Encore ah, bah oui. Ouais. Euh, ah, ouais, et puis ça fait les, les, les, les, le régal de mon fils, euh, le Ah, oh bah, avec plaisir, Alors euh, On découvre. Euh, ce, le, voilà. Tu as une entre secrète il encore a, une il cave. Il y a une histoire. Il y a une histoire avant son histoire. Euh, que, voilà. bah, attends. Bon. C'est au-dessus. Il faut aller dans le. Dans les soupentes. Bon, ah, c'est euh, déjà attention. un jeu d'aventure, rien que d'y aller. Ah, bah, <rire> <rire> tu fais R1 pour t'accrocher oui, euh, à la barre. C'est du rabicoin, ah, hein. c'est du grenier. Cache secrète. Le joueur du grenier bis. Ah, c'est ça. Et Mais voilà. Qu'as-tu comme merveille Voilà. Alors là, World tu. Games. Oh. les voilà, instruments de, de torture euh, où tu te rappelles qu'il fallait combiner double simple euh, pour jouer à... sur Coleco Vision. voilà Coleco Vision. je vais vous la ressortir voilà elle est là elle est là si c'est le gars qui sort <rire> c'est précieux alors voilà ah vous donc euh, tu vois, et, et, et, et en plusieurs exemplaires donc si voilà quelqu'un a besoin de dépannage ah puis attends il y en a encore hot shot ah, voilà, Attends, la... je rêve, c'est pour Adam. Ouais. Qui était la version ordinateur, qui était l'ordinateur sur lequel tu chez branchais nous, la vision. <rire> Gorf. Oh là là. Time Pilot, time Pilot, Time pilote, euh... fabuleux. Ça, euh... Tu as des merveilles. Euh, wing War. Bump and bon jump. Saxon. <rire> <jump. rire> Omega. Oh ah voilà, voilà. Qui était quand même Ça, le titre a vous fait. Vous le trouverez peut-être au bon coin. Mais à euh, un tarif défiant, C'est surtout <rire> le titre qui a fait ah bah vendre oui. la ColecoVision. Hein. Il y avait les Schtroumpfs aussi, mais ça c'est quand même Combien Combien de poignets, combien, poignet, combien de doigts, de pouces, et de foulures, de, foulure, de tendinites, <rire> grâce à ce jeu, les amis. Euh, allez. Euh, bon, je range. Hein. Euh. À quel moment tu as ouais. découvert le jeu vidéo, comment ça s'est passé Comment tu t'es dit, bah, tiens, ça j'ai envie d'essayer Un pote de mon frangin, qui s'appelle pierre Eliane, euh, qui avait acheté euh, une console. T'es arrivé De 2006 euh, avec un peu de boîte dessus Ah non, carrément, euh, les premières, les toutes premières. Voilà, tu, les tu vrais ça au, au Réosnac, ouais, ouais, ouais. euh, Et vrais vrai donc, euh, le déclic, c'est, wow, je regarde la télé, mais c'est moi qui fais bouger la télé. Enfin, je ne suis pas juste une, une éponge à, à, à image de la télé. C'est moi qui décide de ce qui s'y passe. Et c'est un principe qui m'a toujours séduit. <rire> et, que, et donc, j'ai adhéré tout de suite. Et puis après, euh, ça a vite... Tu avais euh, quel âge à l'époque euh, 16 ans. 16 ans. 16-17 ans, 16, ans oui. Et donc, ça, ça fait vite des progrès et c'est vite mmh. attractif. Euh, c'est ça qui est bien. Musicien comme tu es, tu n'as jamais eu envie de faire des musiques de jeu euh, Non, pas plus que ça. Non Non, pas Comment tu que trouves que ça, les musiques sais. de jeu Tu les trouves intéressantes, bien faites ou au contraire, un peu musique d'ascenseur Ce euh, c'est pas, pas l'élément majeur, pour être franc, qui me, qui me séduit. Mais, euh, je suis, parce que, mais je dirais que comme dans les films... Euh, la musique, elle est bien quand on ne rend... on, on la voit pas, quand, quand on l'entend pas. Ouais. Quand elle vient habiller le truc et puis que... Et puis que... Quelquefois, te... ils ont tendance à vouloir te prévenir avec la musique, attention, suspense, ouais, montée dramatique. attention, danger. Et... Et... Bon, alors, on se dit tant mieux, ça, ça, ça calme un peu le, les appréhensions, mais euh, en même temps, euh... non, c'est assez discret, mais c'est jamais un élément plus moteur que ça, paradoxalement, la musique. Mm. Euh... On les apprend par cœur parce que c'est un gimmick entre entre geeks. Il y a une musique particulière de jeu vidéo que tu as retenu, qui te reste en tête, qui t'a marqué je sais pas, euh, Immédiatement, euh, si, si, euh, si sur euh, Ocarina of Time, y a, y a, je crois, y a, je sais plus laquelle, la mélodie de l'air ou de l'air, il y en a une qui faisait. Euh, Excellent, excellent. C'était joli, ça. Non, c'était joli. Ça marchait bien, mais Karina. Euh, hein. Allez, sortez d'ici. Je n'aurais jamais dû vous offrir ma carte. Dis donc, de ta collection de mangas, là, c'est à toi ouais. ou à tes enfants euh, Non, c'est à moi. Attends, là, mes enfants ne lisent pas L'habitant de l'infini. Très, très beau manga. Ça veut euh, dire que comme tout bon gamer, tu es aussi euh, un fan euh, de ce qu'on appelle la geek culture, c'est-à-dire les mangas, euh, les comics. Ah oui, etc. Oui, oui, oui, mais j'ai grandi avec ça, hein, puisque j'ai démarré avec euh, pilote abonné à 10-11 ans. Donc euh, le dessin, euh, je suis dans une famille où le dessin était une chose euh, noble, considérée comme telle. Et euh, c'est les jeux vidéo qui t'ont amené euh, au manga Et donc les, les dessins m'ont amené aux comics, les comics m'ont amené au manga, les mangas m'ont amené aux, mangas, les amené le aux animés, euh, les animés m'ont... Mmh. Enfin, et, et, et, et, et, et le jeu vidéo a fait un peu le lien en, entre tout ça, puisque bon, il y a 36 ouais. passerelles, hein, euh, entre les licences. Exactement. Après, je peux vous faire le, le marché. Et... <rire> Allez, sortez les jeunes. <rire> Jette. Alors on se retrouve dans ta cuisine, ouais. autour d'un café, parce que a, il, oui, je, a je dois envie. confesser euh, un gros faible que j'ai euh, pour une série, c'est Caméra Café. Ah, euh. Et pourquoi je t'en parle bah Parce que tu as joué dans Caméra Café. J'ai joué, bah, c'est la plus la grande, grande audition. Oui, j'étais le récurrent euh, fétiche. Euh, Exactement. Euh, monsieur Prébiscès j'ai personnage qui a pris du galon et que j'ai repris sur les deux saisons du Caméra Café 2. Qui était un bon projet euh, aussi, on mais qui n'a pas convaincu. En fin ultime. Et je te ah, promets que. Ah, euh, on encore, peut en discuter encore, longtemps. Encore un... aujourd'hui, je, je me refais des caméras café, ça m'a vraiment, ça non, vraiment je, marqué. moi je, ouais, je peux expliquer. Il n'y a que la première, les autres. Même. Oui. Oh, non, non, il y a des super bons épisodes, pour peu que. Mais c'est un autre débat, <rire> on n'a va pas, on pas Donc ça, ça fait. Euh, mais j'en ai, ai fait plein d'autres, j'ai fait plein le casque, par exemple. Plein le casque, par exemple, c'est une série avec deux, deux, deux, Denis Ménochet qu'on a fait pendant la Coupe du Monde quatre, euh, deux, 2006, je crois. Euh, et euh, c'est deux présentateurs de foot euh, pendant la pub. Voilà. Alors, euh, une partie de toi qu'on connaît moins de ta doublage. carrière, C'est le doublage. Alors, tu vois, moi, je le découvre. L'être de noblesse. Tu euh, as doublé voilà, au si Brothers. Vous voulez. Euh, ouais, mais j'ai deux, deux, deux moments. C'est au Brothers où j'ai eu la chance de faire la voix de, de Clooney. C'est euh, C'est <rire> pas rien. Ça se présente bien. Et puis euh, une autre où. Euh, une un énigme. Et dans côté, c'est classe, classe pour, pour lui. C'est classe pour lui d'avoir été doublé pas. par Tom November, quand même. Et vice euh, ça, c'est vous c'est du cuir, quand même. Attends, le doublage. Mesdames et messieurs, c'est un petit quiz. Je vous invite à chercher. J'ai doublé un personnage sur le cinquième élément de Luc Besson. Je vous engage à deviner lequel. Ah la vache Et je ne donne pas la réponse. C'est un jeu concours avec 50 PS6 à gagner dans 25. heures Une voix très grave. Chris Rock. C'est pas vrai Corben Dallas! Pendant une journée, j'ai pris cette voix-là pour gueuler! Mais ben oui, mais parce qu'il a une voix très ah, il a une voix, aiguë. c'est ouais, aiguë et tout. Ah, J'aurais pas deviné, alors que toi, t'as une voix très grave C'est pousser. des cris de ouf avec une voix de super tête. green! Super ouais. green! <rire> <rire> <rire> enfin, on montre en vrac. Hein, mmh, oh, voilà. Voilà, pour tout le monde. Euh, y tu y as une telle carrière. Voilà, ça se ricoche. Tu es vraiment c'est un artiste complet. C'est le passé, c'est le passé. Bon, pour conclure, ton actualité Ah ben, je disais, je, moi <rire> je suis tourné vers l'avenir euh, et Musique. je ne passe pas ma vie devant les écrans. Mais bon, je prépare un, un prochain one-man show, on va dire, euh, qui est un, un, un hommage euh, à une notion qui est en perte de, de vitesse à mon sens, euh, qui est l'autodérision. Mmh. Donc voilà, Très ça s'appelle le récital. Histoire d'un mec qui prépare son récital <rire> et donc qui chante, donc, qui, musique, euh, qui est schizophrène et qui dérape vers d'autres euh, caractères que le sien. Oui, oui, il y a des, des chansons dedans, donc euh, on parle du projet d'album qui peut aller avec. On fait Avignon normalement cet été, on va rôder ça dans le creux d'hiver, début du printemps, et puis soit la rentrée se fera à Paris, soit ce sera début d'année prochaine à Paris. Alors pour se quitter, on ne va pas se quitter comme ça, comme tu nous as fait bien plaisir, que tu nous as prouvé que tu es un vrai gamer, on a décidé de te faire un petit cadeau. Non. Ah j'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça on a parlé tout à l'heure de flashback. Je te laisse découvrir ton cadeau. Oh, putain, les vaches, les gars. Voilà. Oh, c'est trop fun. Et c'est pour toi. Oh, putain, j'ai <rire> bien. Et c'est bien, mais je l'ai déjà. Eh ben voilà, ça t'en fera une de plus oh, putain, avec ton trop jeu fun, fétiche. Les gars. Ça, le jeu, je ne sais pas si je l'ai encore. Mais la, la console, je l'ai encore. Et eh ben voilà, ça t'en fait une de plus, comme oh, ça. Putain génial. Tout les le game, vous êtes euh, conservé. Vous êtes euh, <rire> en flashback. Mais c'est le, le, celui qu'on a joué tout à l'heure. Bah, c'est l'origine, c'est le jeu d'origine. Oh putain génial. génial. Merci, merci mille merci fois. Merci à vous. Hein? Non, c'est moi. Alors. Merci beaucoup. Ces instants de pratant, bonheur à tes côtés. Bon. Et merci puis, bah, je te souhaite de, encore plein de bonnes parties de jeu. Mais vous revenez quand vous voulez. Et bah, avec cas, grand plaisir. vous, voilà, au plaisir. Puis sans tout le Et barnum, puis, comme ça, on a plus. Encore de moins une longue jouet. carrière. Merci, merci, merci, merci. Merci, merci. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau J'irai jouer chez vous.